Le sol vivant. Vous savez à quel point c'est important pour moi et dans mes pratiques. Alors, ben aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment ben je mets ça en pratique chez moi. Ça marche Eh bien, tout de suite Alors, ben, je suis Sébastien, toujours, hein, Sébastien Guéguin de la Pépinière Tilipous à Plévin en Centre-Bretagne. Et euh, ben, pour ceux qui me suivent, vous savez que je pratique essentiellement en sol vivant. Donc je fais tout pour que mon sol soit le plus vivant possible. Et donc, ben, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu toutes les pratiques que j'utilise, que j'ai mises en place là depuis, depuis un petit paquet d'années maintenant pour essayer de maximiser ça. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi vouloir maximiser ça, tout simplement Eh bien, c'est simple. Enfin, c'est assez simple. Pour moi, en tout cas, ça me paraît évident. C'est que plus un sol est vivant, plus il est fertile. Et moi qui produis du végétal des arbres et des arbustes fruitiers, vous savez. Mais c'est également vrai pour d'autres productions. Hein. Un sol qui est vivant est naturellement fertile. Parce que ça va avec, tout simplement. Le sol vivant ultime, dans nos régions en tout cas, euh, globalement Europe, c'est la forêt. Ça c'est le sol vivant ultime qui fait pousser de la forêt. Donc en termes de fertilité, si vous voulez, quand on est capable de faire pousser des arbres de 30 mètres de haut. Il y a ce qu'il faut en niveau fertilité. Okay Et eh bien tout ça, c'est parce que le sol, toute la vie du sol a été activée pour pouvoir conduire à faire pousser une forêt. Alors des vidéos, des documents, des livres entiers existent sur ce que c'est que le sol vivant, sur comment ça fonctionne, etc. etc. Je ne vais pas vous retracer tout ça. Bien évidemment, je vous invite à vous procurer des ouvrages, à visionner des vidéos, pour en apprendre toujours plus sur le sol vivant. La question d'aujourd'hui ne va pas traiter de ça, c'est de vous expliquer ce que moi j'ai mis en place comme pratique pour essayer bah, d'être avec un sol le plus vivant possible. Prenons quand même quelques éléments de base d'un sol vivant, qu'on va chercher à maximiser après, mais la base c'est quoi c'est un sol où il y a une partie minérale, la roche-mère, puis au fur et à mesure les décompositions voilà, des centaines et des milliers d'années précédents, ont créé des argiles, par exemple des limons. On est sur une partie minérale. Et puis, eh bien, les plantes qui poussent sur le dessus, on est sur la partie végétale. Voilà. Mais entre les deux, il y, a plein, il y a plein, plein, plein de vie. Il y a des insectes, il y a des champignons, et il y a des bactéries notamment. Vous vous rappelez mais ce sol, en gros, pour résumer, il a besoin qu'on lui donne à manger, de façon naturelle ou de façon aidée. Alors de façon naturelle, on laisse faire, on laisse les friches, on laisse les terrains se redévelopper naturellement. Ils savent faire eux-mêmes, ils savent eux-mêmes activer leur vie pour, à un moment donné, que, bah, si on revient 30 ans après avoir laissé à l'abandon un terrain, on se retrouve avec une forêt. Oui parce que ici, nos sols, les plantes, les adventices, plantes sauvages, plantes mauvaises herbes, que vous pouvez appeler comme ça, sont là pour ça. Elles ont toutes un intérêt agronomique pour la vie du sol, pour toujours augmenter sa fertilité, augmenter sa vie, en fait. Donc, si vous laissez faire, ça va s'améliorer d'année en année. C'est un processus que vous pouvez, bien sûr, accélérer. Hein si vous voulez créer une forêt naturelle, ben vous pouvez prendre les devants et accélérer un petit peu les processus. Et puis, bah, quand vous êtes en production, par contre, quand vous voulez faire une production, vous allez le maintenir à un état, un état de fertilité, un état de, de, de, de transformation vers la forêt, euh, qui va être euh, bah, celui que vous allez avoir besoin. En pépinière, on est sur l'équivalent du jardinage, du maraîchage, on est sur un sol qui est globalement entre la prairie et légèrement plus. Donc on est sur de la vivace qui s'installe, voilà, des premières vivaces, des pionnières qui s'installent. Et ce sol, on va chercher à le maintenir à cet état-là pour ne pas se faire dépasser par tout ce qui pousserait plus loin, voilà, hein, des arbres qui grandiraient plus, et puis, euh, et puis surtout euh, éviter de se faire coloniser par toutes les plantes annuelles euh, ou vivaces qui sont là pour euh, couvrir déjà le sol et puis pour euh, ben, continue, com commencer à, à améliorer toute cette vie. Et donc, comme naturellement le sol a envie, a besoin de tout faire pour aller vers la forêt, eh bien nous, il va falloir qu'on joue avec ça. Moi, je joue avec ça pour bah, être dans une condition où je vais l'empêcher d'évoluer trop, mais où je l'aggrade quand même, où je fais en sorte quand même qu'il s'active, qu'il soit vivant et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors prenons la nourriture d'un sol vivant, donc euh, ultime, qu'est la forêt. La forêt génère essentiellement quoi En surface, elle va générer de la feuille, de la branche, globalement du carbone. Ce qui va donner ensuite les humus, couverture du sol, les humus, et qui va donner cette première strate du sol de surface. Celle-là... Bah, vu qu'on est dans un endroit pépinière où on veut maintenir euh, un état de, de, de production de jeunes plants sans avoir une forêt au-dessus de la tête, eh bien on va devoir compenser ça. Donc ça c'est la première chose. On va devoir apporter nous-mêmes les carbones que feraient naturellement les arbres au-dessus de nos têtes. Alors évidemment, rien ne vous empêche de, de faire de la pépinière sous de la forêt. Je ne suis pas là en train de discuter de ça, ma pratique à moi n'est pas celle-là, mais on pourrait l'imaginer. En tout cas, j'ai quand même planté, moi, des arbres tout autour de la pépinière, des pieds-mères, qui serviront aussi à ça en moindre mesure. Donc la première chose, apporter du carbone sous différentes formes. Okay Parce que bah, le carbone, ça va être une des bases de la nourriture du sol. Un arbre, on ne voit souvent que sa partie aérienne, mais il a autant de volume dans la partie souterraine. Et là aussi, il fait beaucoup de travail dans la partie souterraine. Son principal travail à l'arbre, je parle des grands arbres, hein, c'est d'aller attaquer la roche mère avec ses racines pour les transformer au fur et à mesure, alors le processus est très long, en argile. Donc bien évidemment, si vous allez planter des arbres et que vous voulez faire de la forêt, au bout d'un moment, ils commenceront à faire un petit peu des argiles. Mais dans votre vie, vous n'aurez pas le temps de voir vraiment des masses d'argile créées par vos plantes. Ça, c'est des processus tellement longs qu'on ben, va plutôt se baser sur ce qui est existant. Et donc, une des deuxièmes bases du sol vivant, c'est d'avoir de l'argile, des argiles, des limons fins, des, des parties minérales en profondeur de votre sol. Ça, vous n'allez pas pouvoir trop agir là-dessus. Sélectionnez bien l'endroit où vous faites votre pépinière, où vous faites vos zones de culture pour qu'il y ait des argiles. Le gros avantage des argiles et des particules fines minérales, c'est déjà ça contient les minéraux, mais c'est également capable de contenir l'eau. Indispensable à la vie, après le carbone, l'eau. L'inconvénient, c'est que ça le garde de manière compactée. Compactée, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir de l'air. C'est pour ça qu'il nous faut de la terre. Le mélange entre nos argiles et nos humus qui vont créer notre terre. On a besoin de ça pour avoir un bon sol vivant. Et quand on a tout ça, dans ce sol, eh bien, on élève, on a besoin d'élever. En tout cas, même si on ne veut pas le faire, ça va se faire naturellement, puisque c'est le processus naturel. Il va y avoir du développement des bactéries et du développement des champignons. Voilà. Dans une pépinière, on est à mi-chemin entre les deux. Quand on fait de la forêt, on est sur une base beaucoup plus de champignons que de bactéries. Et quand on est sur du maraîchage, par exemple, ou de la prairie, on a beaucoup plus de bactéries que de champignons. Bon, cela étant dit, moi je ne prends pas mon microscope pour aller voir ce qui se passe. Je suis à peu près entre les deux de toute façon, puisque ben, je suis à mi-chemin entre j'ai des arbres et j'ai euh, des cultures annuelles. quoi. Pourquoi c'est important, les champignons, les bactéries Parce que c'est les organismes principaux qui vont nous transformer. Les minéraux qui peuvent venir de, du sol, mais qui peuvent venir de l'atmosphère, ou de ce qui tombe dessus, donc ils vont transformer en fait la matière pour la rendre assimilable aux plantes. L'agriculture moderne, elle a voulu squeezer tout ça, chanter tout ça, elle a voulu faire en sorte que ben, le sol, on s'en fiche, on donne directement à la plante les minéraux dont elle a besoin, déjà transformés, déjà assimilables par elle. Et puis comme on ne sait pas doser exactement, et ben, du coup, on en met trop, ou on n'en met pas assez, ou on ne les met pas au bon moment, etc., etc. Les bactéries, les champignons font ça. Dans un sol vivant, ils font ça naturellement. Donc ils savent équilibrer les besoins du sol. Attention, les besoins du sol ne sont pas forcément les besoins de votre production. Et donc à partir du moment où les bactéries et les champignons ont de quoi se nourrir pour transformer cette matière et ces nutriments et, et, et ces minéraux, les rendre assimilables pour les plantes, pas tous, ils en gardent en stock, les plantes peuvent pousser et les plantes recréent de la nourriture pour le sol en mourant ou en laissant des feuilles, ou en laissant des branches. Et on a un cycle comme ça, qui, bah, au début, peut être tout petit, mais ça grade de plus en plus, ça améliore de plus en plus, augmente de plus en plus, pour qu'un jour on ait une forêt. Donc moi, en tant que pépiniériste, ce que j'ai besoin de savoir, voilà, je viens de vous l'expliquer, et puis bah, maintenant je vais composer avec ça, je compose avec ça, et maintenant je vous explique un petit peu ce que moi j'utilise pour améliorer la vie de mon sol. Je ne cherche pas à améliorer la fertilité, en tout cas très peu. Enfin, pas, pas, pas directement, je veux dire, je ne cherche pas à fertiliser, je cherche à nourrir mon sol pour que lui-même, après, fertilise. Vous l'avez vu, comme tous les ans, je fais mon BRF. Boire, améal fragmenté c'est du carbone. Mais attention, ce n'est pas juste du carbone. Si c'était juste du carbone, ça serait du copeau de bois sec. Là, ce n'est pas là, ce n'est pas ça le sale cas, ce n'est pas le cas ici. Bois raméal fragmenté, c'est du bois, du jeune bois, donc contenant pas mal de cellulose en proportion de salinine, et pas mal de sève, pas mal d'humidité. On est sur du jeune bois, du raméal. Raméal, ça veut dire des jeunes rameaux. Ce BRF, évidemment, apporte beaucoup de carbone, et c'est le but, nourrir mon sol déjà, lui donner la nourriture. Mais lui donner la nourriture, il faut encore qu'il y ait les organismes capables de la manger. Le carbone, vous savez, c'est essentiellement les champignons qui vont vouloir les, le manger, surtout la partie ligneuse, la lignine. Une partie, ça va être la vie du sol, les cloportes, les colamboles, etc., etc., les insectes du sol qui vont broyer tout ça, et puis les champignons qui vont intervenir. Et puis, grâce à ce BRF, qui contient de la sève, de la sève d'hiver, donc plus sucrée, eh bien, je vais élever du champignon. Clairement, puisqu'il va avoir du sucre à manger, il va avoir de la lignine à transformer, et à transformer en quoi En humus. Donc ça, premier élément, je mets du BRF. Deuxième mulch, mort J'utilise à la pépinière pour toujours donner à manger à ce sol, c'est les tontes. Voilà, je me garde toujours une bande d'herbes, de prairies autour de la pépinière pour pouvoir me fournir en tonte. Cette tonte, c'est quelque chose qui va être vite dégradé, très peu pourvu en lignine. Ça veut dire que l'essentiel de ce qui va le décomposer, c'est autre chose que les champignons. Ça va nourrir donc une faune. Euh, en complément du carbone, du BRF, très riche en carbone, qui ne va pas pouvoir nourrir tout le monde. Donc ça va pouvoir nourrir un petit peu plus de monde, augmenter un petit peu la, la, la, le nombre de d'organismes qui vont pouvoir se nourrir en surface. Et puis, accessoirement, cette euh, tonte est plus riche que le BRF en azote. Donc ça va pouvoir me donner de l'azote un petit peu en complément, indirectement en tout cas, euh, pour mes plantes. Ce qui fait que dans la pépinière, surtout autour des arbres greffés, je vais d'abord en général mettre une première sur le rang des arbres une petite couche de tonte pour avoir un petit quelque chose qui va se décomposer un peu plus rapidement, qui va me fournir un peu d'azote et qui va pouvoir tout de suite prendre le relais rapidement sur dans la pépinière. Et puis après sur le fond, sur la vraiment le, le, le démarrage ou, ou le, le, la, la nourriture du sol en, en grande voilà, en, voilà le, le, le plat de résistance quoi. et eh bien le BRF quoi. Voilà le disons que l'herbe ferait office de d'entrée et puis bah, le BRF comme plat de résistance quoi. Donc on va venir au dessert et puis à la boisson qui va avec. Okay Donc mes deux principaux couverts sont ça la tonte, le BRF sur les arbres greffés, avec une période de sol nu. Ce sol nu, qui va souvent être bâché d'ailleurs chez moi, au printemps, c'est quoi Un sol nu au printemps, c'est un sol qui, en surface, va être abîmé par les rayons du soleil. Donc ça, ça c'est un petit peu dommage, je préférerais l'éviter, mais quand on fait de la culture, on n'a pas trop le choix à un moment donné que de faire que de rendre le sol nu pour pouvoir y venir y implanter des choses. Donc ça, c'est un petit peu la complexité, si vous voulez, de tous les métiers modernes, de l'agriculture, c'est comment faire pour euh, bah, désherber la surface, en gros. Quoi, hein. Donc, par contre, ça a des avantages. Ça a un avantage, c'est que ce sol nu va bien se réchauffer. Et quand ça se réchauffe, eh ben, on active une autre partie de la vie du sol, la... c'est pas la seule, mais entre autres, ce qui est toute la vie bactérienne les bactéries vont pouvoir avoir plus de chaleur pour bien, bien se développer. Et donc, on leur donne la chaleur, il va falloir rapidement bah, leur donner après de quoi se nourrir. Donc, il va quand même falloir rapidement apporter ce qu'il y a besoin. Et la dégradation de la tonte et du BRF va être longue quand même, comparée à ce qu'elles, elles ont besoin. Et il ne faudrait pas qu'elles viennent le puiser directement dans les plantes. Et c'est là qu'interviennent mes purins. Donc la troisième chose que je vais faire rapidement après avoir mis mes mulches, je pourrais même le mettre avant mais je préfère attendre que les mulches soient installés pour y installer pour y aspercer mes purins. Donc le premier, ça va être dans à peu près 3 semaines pour moi, 15 jours, 3 semaines, dès que les mulches auront été posés, dès que tout le BRF aura été mis, paf, je mets mon purin et là c'est consoud. Je commence par là consoud. Alors les purins agissent comme des engrais directs, parce que là, on va être sur des formes pratiquement directement assimilables par les plantes, et en tout cas, directement par les bactéries, qui vont au minimum les transformer très vite. Voilà. Ça, alors, je les utilise avec parcimonie, parce que si on utilisait trop de purin, par exemple, ça boosterait à fond les plantes, hein. mais dès qu'on s'arrêterait, on aurait un excédent de population de bactéries, qui ferait que, bah, à un moment donné, elles n'ont pas envie de mourir de faim, les, les petites... Donc, eh bien, elle viendrait puiser là où il y a, et ça viendrait là, pour le coup, dans les plantes. Donc, mettre trop de purin, mettre trop d'engrais azoté, par exemple, il euh, faut faire très attention, parce que du coup, bah, on développe une faune bactérienne qui euh, bah, va vouloir continuer de se nourrir. Donc, il faut continuer de la lui donner, quoi, après. Et c'est pas bon d'avoir trop d'azote de toute façon. Donc, il faut y aller avec parcimonie, et il faut surtout pas créer de gros déséquilibres. Une cuve de 1000 litres de purin dilué à 10%, donc c'est-à-dire 900 litres d'eau, 10% de purin fraîchement fait, va me permettre d'arroser 300 m2 de pépinière, deux zones de 150 m2, c'est-à-dire soit tous mes arbres, soit tous mes arbustes fruitiers. Ça, c'est ce que je vais faire bah, avant mi-mai, par là, hein, vers mi-mai, juste avant, vers le 10 mai, idéalement pour moi, cette année, hein. j'aurais pu le faire plutôt avant, c'est toujours dépendamment de quand j'ai mis mon mulch, mon BRF. Donc ça, c'est mon troisième apport pour activer ma vie du sol. Et euh, j'essaye de ne pas en mettre trop non plus, Voilà, juste ce qu'il faut pour que ça engendre le cycle. Alors, je ne suis pas là à venir mesurer tout ce qui se passe dans mon sol et tout ça, donc c'est un petit peu du pifomètre, c'est un peu de l'expérience, du ressenti, tout ça, tout ça. Euh... C'est ce que moi, je fais. On peut évidemment peaufiner la technique, et c'est ce que je vais essayer de faire d'année en année. Hein. Mais on peut évidemment améliorer tout ça pour savoir exactement ce que j'ai besoin de mettre, pour activer comme il faut, pour être sûr que, que, que mes carbones soient bien transformés, que, etc., etc. Bien sûr. Pour l'instant, je vous parle de quelque chose qui fonctionne, mais qu'on peut peut-être améliorer. Bon, on élève du champignon, on élève de l'insecte de surface, on élève des bactéries, tout ça c'est bien. L'élément capital dans tout ça, mais en fait il est naturellement là, présent, puisque je fais de la culture de plantes, c'est du vivant. Donc il nous faut de la plante vivante dans tout ça. Un sol vivant ne peut être vivant que si on lui donne à manger et qu'il ait des plantes vivantes. Parce que les plantes qui sont là, justement, vont activer tout le reste, vont connecter tout le monde. Elles vont connecter les champignons, elles vont connecter euh, euh, tout ce qui se passe dans le sol. Bref, la plante est évidemment capitale là-dedans. Naturellement, moi sur mon sol, euh, bah, je plante en plus assez densément, donc des plantes, ouais, il va y en avoir. Les plantes vont prendre le relais sur le couvert du sol, puisqu'elles vont densifier, elles vont faire de l'ombre, et au bout d'un moment, c'est elles qui vont faire le couvert de sol. Ce qui est particulièrement vrai sur les petits fruits, qui au bout de quelques mois recouvre complètement le sol, là je peux venir y tirer, euh, tirer mes bâches par exemple. Ce sera un peu moins vrai sur les arbres qui font des sions, qui poussent à tige et qui vont quand même laisser le sol bien éclairé. Et puis il ben, y a les zones où je ne cultive pas de plantes pépinières. Donc ça va être mes zones de rotation. La première zone de rotation c'est celle que j'ai encore jamais cultivée, c'est la prairie sur laquelle j'installe par exemple une bâche pour euh, démarrer une implantation l'année d'après. Ça, c'est un couvert végétal, sauvage, naturel, qui est très très bien, parce qu'il a poussé là, ça veut dire qu'il est nécessaire au sol à ce moment-là. Je vous encourage, moi c'est ce que j'ai fait les premières années, à le laisser se développer ce couvert végétal, pour qu'il vraiment il fasse le travail de sol à votre place. De... Parce que lui, il est adapté, il sait, si ça pousse là, c'est parce que le sol en a besoin. Moi, par exemple, j'étais sur des rumex, des pissenlits, et puis du graminé. J'ai laissé faire. Alors le plus dur à gérer, c'est le voisinage. Les voisins qui voient des rumex ou des chardons se développer, ça ne leur fait pas trop plaisir. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller au maximum du cycle. Et puis, ben, au moment de la floraison, c'est là où vous allez faucher pour éviter justement que ça fasse de la graine. Voilà. Et puis pour éviter, évidemment, de vous fâcher avec vos voisins. En revanche, comme votre sol est couvert, même s'il y avait de la graine, de toute façon, ça ne pose pas de problème en vrai. Hein. Bon, cela étant dit, vous avez récupéré beaucoup d'énergie, la plante est à son maximal, maximal de pouce quand elle est en fleur, donc on peut la faucher à ce moment-là, ça va vous apporter quand même pas mal de choses, elle aura fait en grande partie son travail. Bon, si vous n'avez pas trop de soucis avec les voisins et tout ça, je vous encourage à laisser le cycle complet se faire, parce que là vous allez avoir des plantes vivaces qui meurent par exemple, Mes par exemple, quand on les laisse se développer, et eh bien la deuxième année, il y en a moins, et la troisième année, il y en a, presque, il y en a encore moins, jusqu'à temps qu'ils aient fait tout leur travail. Ça, ce sont quasiment les mulches idéaux, en fait, pour votre sol, les mulches vivants, les couverts végétaux d'interproduction, de, de rotation, qui sont idéaux pour votre sol. Par contre, c'est un petit peu chiant à gérer, il euh, ne faut pas se le cacher, parce que des rumex qui poussent et qui se développent bien, quand ils ne veulent pas mourir, parce qu'il faut qu'ils continuent à travailler, au bout d'un moment, nous, on a quand même envie de reprendre la zone, il va falloir quand même les éliminer. Et c'est des couverts qui ont besoin, du coup, d'un an de bâchage, quoi. enfin, six mois en période est estivale de bâchage. Et, euh, ben, ouais, c'est quand même intense, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, là, maintenant, j'introduis des nouveaux couverts, qui sont des couverts que moi j'ai sélectionnés, que, qui ne vont pas s'implanter aussi fort que ben, les couverts naturels sauvages, et que je vais pouvoir gérer différemment, un petit peu différemment. Alors, j'en suis pas encore là, mais dans l'idée, ça serait de développer un couvert végétal, dans lequel je puisse directement venir planter mes nouvelles plantes ce qu'on appelle en agriculture maintenant, aujourd'hui, en tout cas ceux qui ont ces pratiques là, du semi-direct sous couvert, ça veut dire qu'on écrase la plante, on la laisse coucher au sol, on la laisse au sol, pour, pour protéger entre guillemets le sol, nourrir le sol, et on vient planter ou semer dedans. Mon job, ça va être de justement mettre au point le bon mélange de plantes pour faire mon couvert végétal qui permette ça. J'en suis pas encore là. Donc, ça pourra ouvrir plein de discussions avec vous, bien sûr. J'en suis pas encore tout à fait là, ça va pas tarder, mais voilà, on ne peut pas tout faire. Pour l'instant, je vais déjà mettre un engrais vert qui va être un peu plus facile à gérer pour moi. Cet engrais vert doit également me permettre, au-delà de nourrir mon sol, il doit permettre de, de m'aider à remplacer des couverts que j'ai plus de mal à apporter, comme le BRF, qui voilà, c'est un gros chantier, le BRF, ça nécessite des grosses machines, et euh, même si dans l'agriculture moderne, on adore les grosses machines, moi personnellement, c'est plutôt tout l'inverse, euh, c'est pour ça que je travaille beaucoup à la main, avec des outils manuels. Donc cet engrais vert, j'aimerais bien qu'il me remplace à terme mon BRF, qui m'apporte le carbone nécessaire tous les ans pour mon sol, pour nourrir mon sol, et puis pour faire en sorte que tout ça s'active euh, suffisamment. Et si, évidemment, en prime, je peux directement planter dedans mes arbres, et eh bien c'est génial, ça sera parfait. Ça sera parfait parce que eh j'aurai absolument recréé tout le cycle que moi j'ai besoin en pépinière, qui soit g facilement gérable. C'est-à-dire que ces engrais verts, ils seront juste couchés. Ils... Quand on couche un engrais vert, il peut très bien remonter. Quand on couche de l'herbe, vous voyez bien, si on couche un... de l'herbe, un trèfle, ça repousse. On peut même le couper, il repousse. Il y a certains engrais verts, quand on les couche, on casse la tige, ils ne repoussent pas, et ils vont venir mourir tranquillement, nourrir le sol. Alors je ne vous ai pas parlé de toiles de paillage. Les toiles de paillage, par exemple, je sais pas en jute, en chanvre, en lin, etc. En fibre végétale. Euh, pour la simple et bonne raison que je n'en utilise pas. Euh, et si j'en utilisais, en fait, elle euh, remplacerait, en culture pépinière, hein, elle remplacerait euh, mes mulches de BRF, hein, clairement. Euh, elle remplacerait éventuellement, peut-être, mes intérans en petits fruits. Ça pourrait avoir un intérêt plutôt que de la bâche tissée plastique. Euh, bon, c'est assez coûteux, donc pour l'instant, ce n'est pas une option que j'ai utilisée. Mais ce n'est pas du tout une option à rejeter, puisque c'est intéressant quand même. Euh, bien vérifier que vos toiles, normalement 100% naturelles, ne contiennent pas des fibres autres. Parce qu'en fait, euh, même quand c'est estampillé 100% quelque chose, ben, on s'aperçoit par moment qu'il y, y a du lin qui est bleu et qui a l'air du plastique, euh, ou des choses comme ça. Voilà, il y a des... Dans les productions, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce n'est pas toujours clean. Donc euh, pour l'instant, moi je préfère pas utiliser ça. Euh, si j'en utilise, c'est uniquement sur les arbres pieds-mères que je plante, en mulch. Ça peut me permettre, en complément de BRF ou de choses comme ça, euh, de mettre sur des, des, des, des pieds-mères, par exemple des jeunes pieds-mères en, en installation. Ça, ça peut avoir un intérêt. Mais ça se limite à ça. Mon engrais vert de cette année vient de Germinance. C'est là que j'ai pris cette année, on verra, ça va sûrement évoluer, parce que je vais me faire une composition à mon avis, à moi, au fur et à mesure. Mais c'est euh, un engrais vert mélange cycle long, parce que j'ai envie qu'il euh, qu soit assez vivace, si vous voulez. Et les cycles longs ont tendance à être plus vivaces, euh, et puis plus pourvoyeurs de matière organique. Il est composé. Alors il va être. Un gros avantage c'est qu'il va être très mellifère et je veux aussi pouvoir m'en servir avec, euh, pour ça, c'est que je vais avoir euh, 150 mètres carrés dans la pépinière qui sera euh, très riche en insectes auxiliaires. Donc ça sera vraiment des, une niche écologique en plus. Et donc celui-là, il y a 50% de légumineuses. Je suis en train de regarder en même temps sur mon écran. Donc celui-là il y a 50% de légumineuses vivaces, donc type sainfoin, luzerne, mélilo, lotier, trèfle. Voilà, bon ceux-là évidemment ça va être compliqué de planter directement dans eux dans un ou deux ans, puisqu'ils seraient bien implantés. J'ai des légumineuses annuelles, 18%, serradelle, veste, lupin, trèfle également, et 32% de fleurs diverses, c'est-à-dire moutarde, lin, tournesol, soucis, fenouil, mauve, nigelle, dragozéphale, bourrage, bleuet, coquelicot. Bon, c'est un petit mélange sympa, ça va servir beaucoup de niche écologique, pas forcément encore, complètement dans un futur mulch, enfin, dans un mulch euh, ou dans un futur... Euh, Pourvoyeur de matière organique carbonée, c'est d'abord une transition que j'essaye de faire. Cela dit, ça ne va pas être la seule chose que je mets, puisque je vais rajouter des choses là-dedans et je vais compléter avec du lin. Donc, je vais remettre plus de lin, augmenter nettement la proportion de lin qu'il y a dedans. Et surtout, je vais y implanter du chanvre, parce que voilà, j'ai commencé, j'ai avancé sur le sujet. J'ai du chanvre et le chanvre, en fait, c'est facile à, à pouvoir le planter. Donc pour avoir droit de planter du chanvre, en fait, il n'y a pas besoin de demander des autorisations, en fait, ça c'était une fausse rumeur. Tout ce qu'il y avait besoin, entre guillemets, c'est euh, d'avoir une variété qui soit autorisée, et d'avoir la preuve que c'est cette variété-là que vous avez plantée, tout simplement. Donc moi, chez Germinance, il y a une variété, ils n'en ont qu'une, de toute façon, et c'est la même que j'ai trouvée aussi chez Cocopelli, donc c'est en gros une variété qu'on trouve à pas mal d'endroits, elle s'appelle Carmagnolia et donc c'est une variété qui présente un taux inférieur de THC, euh, donc inférieur à 0,3%, qui ne fait pas non plus, c'est pas fait pour faire du CBD non plus. Euh, moi, c'est une variété que je vais utiliser euh, en engrais vert fortement pourvu du coup en carbone. Et donc, bah, mon petit challenge de cette année, c'est de savoir comment le gérer, une fois qu'il aura bien poussé, en espérant qu'il pousse bien, bien sûr. Donc celui-là ne va pas être semé en direct, celui-là est semé à part, puisque c'est un nombre de graines à compter entre guillemets. Euh, donc je veux peaufiner le semis et ensuite je vais l'implanter plus tard directement dans la dans la partie semée de cette année. Donc si vous faites du chanvre, il vous suffit d'acheter les bonnes graines. Alors bon, personnellement je suis pas je suis pas spécialement pour euh, avoir des graines qui ne soient pas libres. Ça ça m'embête clairement. Hein, c'est les semences libres, c'est un gros gros sujet hein, dans la paysannerie. Bon. Pour l'instant, c'est pour faire des essais, J'ai pas envie de, de trop me prendre la tête pour l'instant, il me faut quelque chose pour pouvoir faire mes essais. Après, on travaillera peut-être sur les semences plus tard, mais pour l'instant, de toute façon, je pas d'autres autorisations que de prendre des variétés autorisées. Donc, je fais avec. Cette variété de, de le Carmagnolia, c'est quand même une plante à, base, à la base pour faire de la fibre. C'est vraiment un chanvre à fibre et c'est ça que je veux. C'est un super engrais vert, le chanvre, c'est très riche en carbone. Ça pousse fort, donc ça fait beaucoup de matière, euh, et c'est justement cette grosse pousse qui risque de me poser problème. Donc ça, on va le voir. Euh, je vais voir, en tout cas, c'est mon essai de cette année. C'est comment je le gère après, une fois qu'il aura poussé, comment je le détruis. Parce que l'idée, c'est de le couper à un moment donné pour le remettre à manger à mon sol. Donc ça, c'est le petit objectif de cette année, de apprendre à gérer ça. Et puis, bah, si ça se fait bien, eh ben, ça sera peut-être du couvert euh, annuel que de chanvre hein, sur des parcelles. Euh, parce que bah, pourquoi pas Après tout, euh, c'est un une super matière et celle-ci pourra me permettre de remplacer vraiment mon BRF à terme. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit, euh, un petit peu retour d'expérience et puis expérience en cours euh, autour de, de tout ce que sont les mulches du sol pour un sol vivant. Je vous encourage moi à pratiquer en sol vivant, je vous encourage à limiter les travaux lourds de sol euh, au maximum, sauf dans par exemple la première implantation, mais je vous encourage à, à, à, à utiliser le mieux possible la vie du sol pour vos pratiques, parce que globalement, euh, bah, moi je pense que c'est ce qui permet de se rendre autonome, euh, déjà d'un côté quoi, au fur et à mesure, pour éviter euh, d'apporter beaucoup de choses en extérieur, de, pour éviter d'avoir à utiliser beaucoup de machines, euh, des choses comme ça. Et je pense que l'avenir va plutôt à chercher des choses low-tech, chercher des choses euh, peu énergivores, pour pouvoir continuer nos pratiques. Donc moi je, moi je suis persuadé, et je fais tout dans ce sens-là, tout en, ben, en pouvant quand même produire, au fur et à mesure, tous les ans, ce que j'ai besoin pour vivre. Donc, euh, voilà, c'est un compromis, c'est un juste milieu à trouver. Je vous encourage en tout cas à y réfléchir de votre côté. Je vous remercie de m'avoir écouté, je remercie les tipeurs qui sont toujours là, je remercie tous les nouveaux membres de la chaîne qui sont arrivés là depuis que j'ai mis ça en place. Merci beaucoup à vous. Euh, pour info, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, euh, enfin abonnés, euh, qui ont rejoint la communauté, euh, là, cette semaine j'ai diffusé euh, une vidéo sur la mise en place de Marc Cotière pour euh, du porte-greffe, donc aller en section privée, et puis euh, donc réservé à la communauté et au tipeur, puisque je mets ça aussi au tipeur. Et dans tous les cas, merci à tout le monde pour me suivre, pour me soutenir. n'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas, pas les pouces bleus, les abonnements, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous. Et puis, si vous êtes en train de faire de la préparation de sol, n'oubliez pas le partenariat que j'ai avec la Fabriculture. Donc, vous pouvez bénéficier de 5% chez eux, en me demandant le code. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis ben, à bientôt. Sachez qu'en mai, il y aura moins de vidéos, puisque je prends un peu de vacances. Donc, en mai, il y aura au moins deux semaines sans vidéos. Sauf si je suis malin et que je vous programme des choses entre-temps, mais... Peut-être qu'il n'y en aura pas, donc ne soyez pas étonnés d'ici là. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt, Kenavo